je voulais vous raconter un ou deux petits trucs concernant euh, les combats dans Elvenard parce que c'est parfois un petit peu compliqué. La première chose c'est que c'est impératif de jouer sur l'application web. Pourquoi bah Parce que quand vous allez regarder la carte du monde en fait, vous allez constater un truc qui est intéressant qui n'est pas du tout sur euh, l'appli mobile qui est que bah, vous avez une couleur pour les diverses provinces associée à une difficulté. Donc typiquement, bleu clair, là j'en ai pas pour le coup, et vert c'est des provinces faciles, puis après jaune, ça devient encore à peu près raisonnable, et puis bah, orange et rouge, ça veut dire que ça va vous coûter très très cher en, en troupes. Si vous regardez un petit peu à quoi ça ressemble, par exemple on va venir ici, et que vous essayez de combattre, ce que vous allez constater en fait, c'est que bah, la taille de vos escouades est à peu près comparable à celle des escouades ennemies. Alors typiquement, c'est jamais exactement identique, parce que bah, parfois vous avez euh, plus d'escouades en face, moins d'escouades en face. Donc du coup, euh, bah, si vous avez moins d'escouades, c'est des escouades plus grandes, mécaniquement. Mais euh, typiquement, bah, euh, en fait, vous constaterez que c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur sur du verre. J'aimerais bien en trouver une où il y en a à peu près le même nombre. Bon, là, il y en a plein en face, donc ils vont être moins nombreux. Là, il y a un, un de plus encore. Là, ça a l'air pas mal. Non, pareil. Bon, Bref. Si par contre vous regardez un combat qui est en jeune, donc un petit peu plus difficile, vous allez constater en fait que bah, typiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bah là ils sont plus nombreux et ça va être un petit peu plus délicat. Voilà, vous voyez ici vous avez à peu près le même nombre de gens en face et euh, c'est un petit peu plus chaud pour le coup. Euh, la taille exacte des escouades, c'est un petit peu bizarre, c'est une taille euh, typique, hein, typiquement donc 843, vous voyez par exemple que pour les unités au contact vous avez effectivement 843, par contre si vous regardez euh, des unités ici de portée lourde vous verrez qu'ils sont beaucoup moins, c'est normal en fait, euh, tout est par rapport à une taille standard en fantassin, mais si vous essayez de construire quoi que ce soit d'autre, bah, vous constatez qu'il bah, y en a moins hein, en fait. Retour du coup, par exemple, à la caserne, sur laquelle bah, typiquement je viens de construire un petit peu de monde. Et donc vous voyez que si je décide d'entraîner des troupes, ops, pardon, pour euh, des fantassins j'en ai maintenant 1186, donc ça c'est ma taille réelle des squads, pareil pour les unités de légère, de portée légère. pardon. Des sorcières, il n'y en a que 296, 197 pour les tréhants et 197 pour les golems mais typiquement à chaque fois c'est euh, bah, une escouade entière donc euh, la durée d'entraînement est dépendante du niveau de la caserne comme vous pouvez voir si je monte euh, ma caserne ma vitesse d'entraînement bah, va passer de 128 à 147 ce qui veut dire bah, 147 euh, euh, unités par, euh, par unité de temps euh, la taille par contre euh, des d'escouade à la caserne, lui, bah, va dépendre de mon, mon armurie. Si je regarde, en fait, si je prends une quelconque de mes armuries, je vais voir que j'ai une taille basique de l'escouade, qui est assez élevée, vous verrez tout à l'heure pourquoi, plus mes armuries, donc cette armurie qui fait un 830, ça veut dire que l'escouade entraînée, elle fait 1186. Et vous voyez ici que c'est explicitement 1186. Par contre, ça n'a rien à voir avec la taille des escouades que j'ai vais envoyer au combat. Donc si je regarde ici dans ma caserne, j'ai 10, 10 unités de mêlée légère, 10 escouades complètes. C'est indiqué ici, en petit, hein, vous voyez, 1164 unités par escouade pour 10 unités légères. De quoi ça dépend ça ben, Ça dépend strictement de ma recherche. En fait, chaque fois que dans la recherche vous avez une amélioration de taille d'escouade, ça va vous monter la taille d'escouade que vous allez envoyer au casse-pipe, et c'est ça qui va être fondamentalement important pour réussir à vous rater vos combats. Il y a des merveilles qui vont aider. Je crois que j'ai à peu près toutes celles qui me sont accessibles à ce niveau-là, sur ce monde-ci. La première merveille que vous avez débloquée qui peut aider les combats, c'est l'aiguille de la tempête. Explicitement, elle a deux effets. Elle fait que les unités de portée légère font plus de dégâts, et aussi que bah, la vitesse d'entraînement à la caserne va plus vite. La deuxième merveille qui est fondamental si vous allez combattre, n'a pas le même nom selon que vous êtes euh, humain ou que vous êtes elfe. Chez les elfes, c'est le monastère. Chez les humains, c'est le sanctuaire. Et typiquement, ça vous augmente la santé des troupes, ce qui fait là aussi que vos troupes vont être plus efficaces et vont mourir un petit peu moins vite. Accessoirement, vous noterez que ça fournit une quantité de culture qui est loin d'être négligeable. C'est un bâtiment qui est plutôt pas mal par rapport à sa taille. Petit rappel, hein, les merveilles ne changent jamais de taille lorsque vous allez les améliorer, lorsque vous allez les monter de niveau. La troisième euh, merveille militaire que j'ai ici, c'est le rempartin. Le rempartin a deux effets fort sympathiques. Il y a d'une part une escouade de l'unité de mêlée légère toutes les trois heures, plus une amélioration de la taille de l'escouade entraînée qui est assez violente. En fait, j'ai un rempartin qui est seulement euh, niveau 3. Et euh, bah, j'ai déjà euh, plus 350 pour la taille de base. Si je compare, en fait, euh, bah, ça fait quasiment, enfin, ça fait plus qu'une armurie, largement plus, deux fois plus en fait. Donc retour à nos moutons, allons voir un petit peu les combats, à quoi ça ressemble du coup, en fait. Généralement, sur une province donnée, en fonction du type de la province, ça va décider à peu près euh, quel est le type d'unité qu'il va falloir envoyer au combat. Par exemple, si je regarde ici, sur une province potion, et que je prends un combat au hasard, je constate que dans l'ensemble, je vais avoir des unités de mêlée légère, des unités de mêlée lourde, et puis c'est tout. Ah, si, un petit peu de portée légère aussi. Donc c'est un système de pierre-papier-ciseaux. Quand vous passez sur une de vos unités, vous constatez que ça vous dit contre quoi c'est a priori efficace. Donc soit les unités de même type, soit des unités contre lesquelles c'est strictement plus doué. Donc typiquement, ici, vous pouvez voir que dans l'ensemble, ça va être les unités de mêlée lourde ou ça va être les unités de portée lourde qui vont bien marcher. Si vous prenez une de vos unités et que vous cliquez sur l'information, là aussi, par rapport à l'application web, vous avez beaucoup plus de choses qui sont visibles. Vous avez entre autres la quantité de points de dégâts, le nombre de points de vie, la vitesse de déplacement, Pardon, la portée d'attaque, donc les c'est une unité purement en contact, la vitesse de déplacement, la distance de déplacement pardon, et l'initiative, est-ce que je tape d'abord Typiquement, par exemple, si vous regardez les archers, vous constaterez qu'ils ont une très forte initiative, donc c'est quasiment toujours eux qui tapent, quoi que ce soit que vous ayez en face. Il est fortement recommandé, quoi qu'il arrive, de lancer vos combats en manuel. Alors attention, hein, ça va être compliqué à faire, mais à la base, si vous faites ton combat en manuel, vous allez pouvoir voir ce qui se passe et ça c'est très important, ça permet de savoir comment vos divers types d'unités se comportent avec des unités en face. Donc ici par exemple vous voyez l'effet de l'initiative, vous constatez que bah, vous avez certaines unités, les unités au contact qui vont bouger avant vous. Ensuite bah, euh, on peut voir ce qui se passe euh, en termes de déplacement. Si maintenant je veux juste voir ce qui se passe, je peux laisser jouer l'ordinateur en fait vous avez quelques petits boutons ici, donc se rendre, surtout pas, hein, c'est très mauvais, ça veut dire que ouais, vous avez perdu le combat. Vous pouvez par contre faire hein, terminer la bataille automatiquement, c'est ce qu'on va faire ici. Donc vous voyez ici vos unités qui se déplacent et qui vont euh, taper. Ça vous permet de voir, effectivement, en pratique, l'efficacité, à quelle vitesse les tailles des squads disparaissent. Donc là, c'est les vraies tailles des squads, hein, le nombre de, de personnes que vous avez en face. Voilà, une unité à dégager, il n'y a plus qu'à faire les autres. Un des intérêts ici, pour l'instant, comme vous pouvez voir, c'est que les unités au contact ne sont pas arrivées à aller super loin. Ah, le train en prend un petit peu, mais ce n'est pas très grave, hein, vu ce qu'il y a en face. Vous voyez parfois aussi passer des trucs en bleu, c'est ce qu'on appelle les attaques spéciales qui sont assez violentes. Un des points qu'on ne voit pas directement ici, mais qui est important quand vous allez passer à faire des combats en manuel, c'est qu'en fait, une escouade, même s'il lui reste une seule troupe dedans, va faire exactement les mêmes dégâts. Donc en général, quand vous allez vouloir faire les combats en manuel, c'est hyper important d'essayer de faire disparaître les unités ennemies une par une le plus vite possible. Et c'est aussi important de protéger vos unités de façon à avoir un nombre max d'unités. Ici, comme vous pouvez voir, c'est un combat automatique relativement facile. Ce qui fait qu'à peu de choses près, je ne prends pas trop de dégâts. Je vais avoir en gros un traitant qui va y passer à peu de choses près. Et encore... Voilà le combat est fini, et je peux voir exactement ce qui s'est passé, euh, j'ai perdu à peu près une moitié de tréhon au total, et j'ai gagné mon combat. Donc je vous recommande seulement de combattre systématiquement sur dans le navigateur web, ça marche vachement mieux qu'avec l'application. Et euh, bah à un moment ou un autre, vous allez commencer à vous dire Ok, bah en fait, euh, le combat automatique c'est nul, l'ordinateur fait n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là où vous serez mûr pour faire le combat manuel.